Yo les gens Ouais, on commence à se voir souvent. J'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud, Ouais, bah ouais, car un article vient de tomber à propos d'Infinite En juillet, à la XGS, nous avions découvert un tout nouveau antagoniste. Une brute paria du nom de Echarom. Mais nous le savions déjà grâce à Halo Wars 2. Les parias sont un groupe très étendu, comportant de nombreuses races et muni de nombreux lieutenants. Aujourd'hui, nous avons le droit de découvrir un tout nouveau personnage. Cette fois-ci, un élite garé de... Domnaie... Attends, ça s'écrit comme... On va l'appeler Jega Un Sangheli maître d'armes qui a l'air vachement goldé Je n'en dirai pas plus à part qu'il fait partie du Silent Shadow Une unité d'intervention spéciale qui a rejoint Atriox et qui va se dresser contre nous Bonne chance à tous ceux qui comme moi vont essayer de l'affronter au cac Plus d'informations sur lui dans l'article qui est dans la description mais je ne vais pas vous embêter juste pour un nouveau ennemi. Enfin, si, je l'aurais quand même fait, mais chut, écoutez les vraies infos plutôt qu'écouter mes conneries, s'il vous plaît. 343 Industries a par la même occasion dévoilé une des nouvelles armures avec un concept art de la MK6 Gen 3 Gen 3, quoi. Euh, qui diffère et elle aussi beaucoup de l'armure qu'on a eue dans Halo 5. Perso, ça me dérange pas, même au contraire mais vous, c'est quoi votre avis Plus de nouvelles armures nous attendront encore sur Infinite pour habiller notre petit Spartan préféré. Et pour plus d'informations encore sur cette dernière, l'article est dans la description comme d'habitude. Mais avant de nous laisser, pourquoi pas parler d'un petit leak tombé récemment Ça fait toujours plaisir, allez, on va le faire Nous avons eu le droit à des photos de futur Pop aux couleurs de Halo Infinite, au programme Le Major et d'autres Spartans dans la toute nouvelle armure annoncée. De quoi commencer à se projeter dans le jeu et à les imaginer sur nos petites étagères. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles en ce moment. Je devrais peut-être m'appeler Moon News plutôt que Moon Nukes. Eh, euh, le dites pas dans les commentaires, hein, c'est... Euh, attention, hein. Mais enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un like, partagez et dites-moi ce que vous pensez de ces trois infos. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi, gars vous préférez le tenter au corps à corps ou la sûreté avec un lance-roquette ou un sniper. Moi perso, il me tarde de l'affronter. Allez, à plus et viva l'eau